La France ne s'aime plus, les Français se détestent les uns les autres, les riches contre les moins riches, les gens des villes contre les gens des champs, les salariés du public contre les salariés du privé, les retraités contre les actifs, les automobilistes contre les cyclistes, les policiers contre les pompiers, etc. etc. Yves Verrier, vous êtes en grève alors que les discussions se poursuivent, alors que rien n'est encore fixé, alors que les ajustements peuvent encore intervenir sur la feuille de route des retraites. C'est quand même une situation inédite. Vous n'attendez pas de voir le contenu de cette retraite, de cette réforme avant de décider ou pas d'aller jusqu'au retrait Le gouvernement dit tout le monde va y gagner, on n'en sait rien, vous vous dites tout le monde y perd, mais non, c'est un calcul. Mais comment s'opposer à un tout. texte, Olivier Besançon, dont les détails ne sont pas encore connus Ce sera en milieu de semaine non, prochaine. Édouard oui. Philippe s'exprimera, mais... il va de les donner le, le projet oui, de cette réforme. Compris. Nous avons le meilleur système de retraite au monde. Nous En France Aujourd'hui Oui. Pour les femmes Pour oui. les précaires pour les femmes, vous savez, pour euh, les précaires. Monsieur Delevoye en convient. Pour les femmes, si on veut réduire les inégalités. Pour les agriculteurs, etc. On peut et faire la si liste. Si vous hein. me laissez parler, alors on va venir sur les solutions que vous proposez. Mais quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système euh, par point euh, qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1000 euros, on a presque envie de vous dire, euh, c'est une réforme de gauche. Si le gouvernement garantit que le poids ne baissera pas mm. Quelle que soit eh ben, la conjoncture économique. Ah, c'est-à-dire que même si c'est garanti dans la loi, nous aurons le droit de ne pas le croire. Oui, absolument. Mais de quelle si manière le Premier ministre <rire> Puisque de vous toute dit façon... demain, ce sera garanti dans la loi. Terre, vous ne Puis le croirez que... pas, même si c'est garanti dans la loi. Non, mais je peux vous le répéter sur tous les tons. Oui, non, je non, ne le croirai pas. Non, à quoi sert la loi hein euh, Il se trouve qu'en Suède, en l'occurrence, le point oui. a baissé à plusieurs reprises. Oui, mais il se trouve ah, que ce n'est pas garanti dans la loi. mais peut-être. En Suède. C'est toute la différence. Alors par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit hier soir sur LCI, il n'y aura pas une pension d'enseignant qui va baisser. C'est faux dans l'état actuel, c'est faux. Mais vous ne le croyez pas. Mais non, mais, en fait. mais c'est faux. Non, car... il vous dit, on va faire en sorte qu'aucune pension mais ne baisse. En... Les enseignants ne seront pas perdants ni sur leur pension, mais en plus, ils vont avoir leur pouvoir d'achat qui sera augmenté durant leur période d'activité. Ce nouveau système ouais, de retraite, BK. si jamais il se met en, en place, euh, ce serait l'occasion pour euh, <rire> les enseignants, et ils ont été nombreux dans la rue euh, jeudi oui, oui, dernier, oui. Euh, de voir leur salaire augmenter. Mais... On va améliorer euh, les pensions pour les femmes. On va mais je... améliorer vous les pensions pour, pas, les... C est, c est dommage, pour les vous ne m'écoutez pas, c'est dommage. Et puis, deuxièmement, une chose très très importante, c'est que les agriculteurs sont véritablement les grands gagnants de ce, cette réforme de retraite. Jean-Philippe Moinet, elle est passée cette réforme dans les autres pays d'Europe. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à la faire passer Est-ce bon. qu'il n'y a pas une forme de, de revanche, finalement, là, en ce moment, de s'en prendre pas simplement aux retraites, mais à toute la politique d'Emmanuel Macron depuis pas deux pas ans et demi, c'est ça Vous pensez vraiment qu'Édouard Philippe, et, Édouard Philippe et Emmanuel Macron peuvent manger leur chapeau à ce point-là, et pas dire pas on s'aligne sur la position de la CGT, on remballe notre réforme mais et on rentre pas pas à la mais maison. pourquoi C'est pas manger son chapeau Là, de toute façon, toutes les indications qui viennent du gouvernement, c'est qu'ils ne renonceront ouais. pas à leur, au système, ils veulent des aménagements importants, mais pas renoncer. Est-ce que ça veut dire que dès mais jeudi, vous êtes de nouveau dans un appel à la grève et aux manifestations. Écoutez... Faut mieux avoir des riches chez nous que chez les autres. Moi, je veux pas de pas pauvres. De... Moi non plus, je veux pas de pauvres. Mais quelquefois, vous connaissez le, le, le, le proverbe chinois euh, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Il n'y a rien à garder dans ce projet. Euh, non. Le Premier ministre, on, on, on comprend maintenant qu'après la mise au point de Jean-Paul Delevoye au début de la semaine, il va s'exprimer dans la foulée. Alors on parle de mercredi. C'est bien mercredi C'est tard, c'est tard. De... Pourquoi c'est tard Parce qu'il qu a. Lui dit on accélère le tempo. Vous avez rendez-vous avec le même Jean-Paul Delevoye cet après-midi, vous irez ou pas La CGT ira, oui. Oui. Les autres syndicats aussi Ah ben ça, il faut leur demander. Hein. Vous ne vous parlez pas avant ce type de réunion pour arriver avec une position si vous voulez, commune. Combien vous avez eu de réunions, par exemple, avec le Premier ministre, bah, avec le gouvernement Beaucoup, beaucoup puisqu'il ne s'est rien eu... dit Non Ce que vous demandez oui, au que... gouvernement ce matin, <coughs> sur LCI, c'est... Vous mais, retirez le texte, et, et il n'y a ce... pas d'autre voie. Non mais qu'on soit clair, ce... parce oui. que le gouvernement n'est pas clair, soyez-le vous. Et, bah, mais de, et, pas, et pas que ce matin, depuis le bah, début on dit... Répétez-le qu'on comprenne bien. Je ne comprends pas Philippe Martinez, vous dites en même temps vous allez voir cet après-midi si le gouvernement vous a entendu, et s'il oui. a intégré vos revendications notamment en matière de pénibilité, de retraite des femmes, mais il faut d'abord qu'il retire mais, sa réforme. Mais, mais, Donc il ne peut pas intégrer vos revendications dans une réforme qui vous sommeille de retirer. Lui... Je voulais juste avoir votre réaction, Philippe Martinez, à ce que demande Bruno Le Maire, euh, il vous demande de dialoguer et il dit la chose suivante, la CGT défend ses troupes plus que les Français. On a entendu la CGT qui dit, de toute façon, sur les retraites, c'est retrait ou rien. De la de la réforme. Mais en fait, vous voulez quoi Vous voulez que, que, que le quinquennat soit terminé, qu'Emmanuel Macron s'en aille, qu'on arrête toutes les réformes et que... C'est une question. Hein. Euh, Laurent Brun, la CGT a la réputation d'être dure dans le conflit, mais elle a aussi la réputation de savoir sortir d'un conflit. C'est pas vos troupes d'abord et les Français ensuite Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye veulent recevoir les partenaires sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller Je n'ai pas... D'invitation, c'est vous qui me dites ça Oui, mais ben, je la prends à l'instant. Mais... Est-ce que vous dites enfin, oui a... S'il y a une invitation, vous répondez favorablement euh, Donc vous... la CGT enfin... ira discuter Parce que parfois, le gouvernement dit que la CGT refuse mais, de mais discuter. Je... Comment est-ce que vous, vous allez euh, éviter le procès qu'on risque de vous faire, de dire celui qui est le plus dur, qui ne veut rien négocier, c'est M. Martineau. Votre position, pour qu'on la comprenne, il euh, n'y a pas de négociation possible par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement vous y allez dans quel état d'esprit, Philippe Martinez En disant, retirez toute la réforme, sinon on bloque euh, et on continue de bloquer Ou en disant, on est prêt à négocier certains points Mais euh, 23 fois on les a vus, ça fait beaucoup 23 ans Donc ça fois. fera une 24 e On verra euh, ce qu'on fait. Mais... Pas sûr d'y aller mais... C'est vrai que votre style un peu bourru, et bien évidemment moustachu, vous a aidé à être identifié, finalement plus peut-être, du moins faut-il ouais. l'espérer, que par les insuccès que vous avez enchaînés. Vous savez, euh, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être qu'on va réussir à convaincre M. Delevoye et M. Édouard Philippe. ce n'est pas, pas une maxime que vous vous appliquez à vous-même. Aujourd'hui, Philippe Martinez, dans votre costume de secrétaire général, vous apparaissez beaucoup plus dur, est beaucoup plus fermé. Le monde est en train de changer, alors serez-vous capable de vous adapter à la CGT, de vous transformer, d'innover C'est vos propositions. Vous demandez le retour à la retraite à 60 ans, financé, dites-vous, par la suppression des aides aux entreprises, de certaines aides, le CICE notamment, et par la hausse des cotisations pour les entreprises, dites-vous, qui délocalisent ou qui emploient des intérimaires. Très sincèrement, vous pensez que c'est réaliste Réaction, Philippe Martinez Bon, c'est quelque chose que j'entends depuis 5 ans, donc il n'y a rien d'original, excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien d'original dans ce que vous me dites. Euh... C'est peut-être juste, c'est peut-être pas original, répondre, mais pas faux. Bruno à un pays paralysé pendant 3 semaines, comme en 95, c'est ce que vous envisagez Vous mettez en avant les régimes spéciaux, mais est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler À cette France dont on parle peu À cette France qui souffre du manque à gagner du au contexte social Est-ce que vous y pensez mais, mais qui, qui souffre le plus de la grève et des blocages Qui qui souffre le plus Le CAC 40 s'en moque. La bourse Elle monte. Qui souffre le plus euh, je... La vente en ligne euh, je... La vente en ligne ouais. mais, Alors là, je vous... mais Amazon se régale en ce moment, Olivier ouais. Brésensneau. Moi, je ah ne serais plus ah, prudent d'accord. Bon, je... non, non. bon, On a déjà vu une, une démonstration de force la semaine dernière, mais une mobilisation longue. Est-ce que ça ne risque pas de faire basculer l'opinion, justement, qui se sent euh, peut-être euh, prise en otage On dit ça à chaque grève, mais c'est pas vraiment le mot euh, par les blocages dans les transports, par les blocages des profs, par euh, quotidiennement, qui sont empêchés dans leur quotidien de, de, de travailler, par exemple. Le droit de grève prévaut, c'est bien normal, la liberté de travailler, qu'en est-il On pose une question sur une catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est les usagers des transports publics. Quel message... Vous les mêmes, vous, hein. Oui, mais que, quel message vous leur faites passer pas tous. On ne lâchera rien, quelles que soient les conséquences, et, et l'argument des, des conséquences économiques, euh, du manque à gagner pour les commerçants Période de Noël, est-ce que vous en tenez compte dans votre détermination Mais qui galère Mais nous tous Le salarié de la RATP galère nous tous, bien le, sûr. Le salarié de sûr. la SNCS galère sûr. Oui. Ou celui ou celle qui fait 20 km à pied pour aller bosser Non. Moi. Qui galère le le plus. Plus. Je veux dire quelque chose. Qui Je ne participe pas. Je vous pose la question. La, la Fédération des petits commerçants, l'Alliance du commerce s'alarme. Euh, un pacte fort de la grève, chute des ventes. ne sont pas des privilégiés, ces gens-là, ne sont pas des nantis. Qu'est-ce que vous leur dites Bruno Retailleau, euh, le sénateur des Républicains, a déposé une proposition de loi pour créer un service minimum garanti avec possibilité de réquisition des grévistes pour assurer euh, aux hors de pointe un minimum de transport. Ça paraît euh, pas du bon sens, mais en tout cas ça, ça se défend, non Parfois, grève, parfois, elle pénalise les plus fragiles, ceux qui n'ont pas forcément de voiture pour aller travailler, ceux qui habitent loin oui, oui, euh, des centres-villes, oui. parfois en très grande, euh, très oui, grande banlieue, très loin. Sûr, sûr. Vous envoyez la balle dans le camp du gouvernement, mais les syndicats ont une responsabilité. Vous êtes un responsable syndical. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, aux commerçants qui sont en train d'écouter Européen et qui sont en train de calculer leur manque à gagner pour le mois de décembre Monsieur Meyer, monsieur Meyer, euh, reconductible, la grève Music